Si tu pouvais changer les médias français, qu'est-ce que tu ferais Je crois que je, je licencierais beaucoup de gens parmi euh, le, les structures euh, gérant les, les journalistes. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'économies à faire à ce niveau-là. Et puis, euh, je pense qu'il faudrait renforcer les règles de déontologie euh, journalistique aussi, euh, faire très attention euh, à l'indépendance vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis -vis du politique, vis-à-vis -vis des intérêts économiques divers et variés. Et euh, je pense aussi qu'il faut euh, accepter que euh, aujourd'hui euh, l'actualité comme elle se déroule euh, est pas forcément euh, traitée en premier par euh, les médias d'information. Donc c'est important de la vérifier, d'en de, rendre compte de façon... Euh, Exact, mais je pense qu'il faut mettre plus l'accent sur des formats plus longs qui permettent de décrypter cette, cette actualité plutôt que de mettre les moyens sur l'actualité chaude, il faudrait produire surtout du contenu froid.